Quand on est enceinte, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser, par exemple moyen de préserver sa santé et celle de son enfant. Vous avez peut-être entendu des messages contradictoires sur la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse. Le fait est que si vous contractez la COVID-19 pendant la grossesse, sans avoir encore été vacciné, votre vie et celle de votre enfant peuvent être en danger Les vaccinations contre la COVID-19 sont sûres et vous protègent efficacement ainsi que votre enfant. Ils sont recommandés par les médecins, les infirmières et infirmiers, les sages-femmes et les spécialistes de la santé dans le monde entier et peuvent être administrés avant et pendant la grossesse. C'est pourquoi des millions de femmes enceintes dans le monde ont déjà choisi de se faire vacciner contre la COVID-19. Si le vaccin contre la COVID-19 est disponible là où vous vivez, prévoyez de vous faire vacciner dès aujourd'hui pour vous protéger et protéger votre enfant.